Je m'appelle Éléonore Lepiez-Gabel, j'habite à Niort, je suis originaire de Bruxelles. Je suis peintre et sculpteur. Je donne des cours aussi également de dessin et de peinture. La ville de Niort avait envie de s'engager dans le Printemps des Poètes, qui est un événement qui existe en France depuis de nombreuses années. Et donc, ils m'ont proposé de participer à ce projet-là. Donc, euh, moi, j'étais vraiment très heureuse. Et le fait d'exposer dans les vitrines de Niort, c'était l'occasion jamais d'exposer de l'art sous forme de littérature par le biais de la poésie. Chaque corps, comme un tatouage, est recouvert de mots liés à une poésie d'un poète connu ou inconnu. Moi, je pensais ici, parce qu'il y a un cadre noir tout autour, mais ça vous oblige, ça va être gênant parce qu'il y a un mannequin devant je pense que c'est important que les œuvres ne prennent pas le dessus sur les vitrines, mais s'intègrent aux vitrines. Donc du coup, pour moi, ce qui était important, c'est que chaque vitrine de magasin reste une vitrine de magasin, tout en étant accompagnée d'une œuvre poétique et artistique. Pour nous, les artistes plasticiens, c'était l'occasion, en tout cas pour moi, du coup, d'une manière plus personnelle, d'exposer à Niort, d'être visible par le plus de monde possible, d'être en lien avec aussi une autre forme artistique qui est la poésie, et d'avoir un projet en lien avec le plus de monde possible parce que c'est une vitrine à ciel ouvert et ça c'est vraiment génial.